Ouais, je bien ou quoi Tranquille ou quoi Ouais, ouais, ouais, tranquille. Alors là, une information incroyable, subtile, vient de tomber. Léo, Lionel Messi est officiellement positif au Covid-19. Messieurs, dames, ça fait combien de temps que le Covid-19 il est là Trois ans. Hein Lionel Messi, c'est la première fois qu'il qu qu qu attrape euh, cette maladie. Et c'est où qu'il l'attrape Au Paris Saint-Germain. Il a eu deux ans pour l'attraper au FC Barcelone. Non, c'est au Paris Saint-Germain qu'il vient attraper cette maladie. Donc moi, euh, j'ai fait une petite analyse comportementale sur Léo Messi et je peux vous dire que là, ce pas tip-top. Parce que là, on va pas se mentir, quand Léo Messi il est arrivé, il a fait son, son coucou en mode Michael Jackson, on s'attendait à une, une dinguerie. On a cru qu'il allait mettre le gant sur le terrain et qu'il allait faire du grand n'importe quoi. Tout le monde allait faire du moodwalk, des chorégraphies incroyables, des passes, des trucs de ouf. Mais en fait, il est venu ici pour faire la fête, pour faire la fiesta. Pour marcher dans les petites rues mondaines de Paris, le boulevard Haussmann, tout ça. Ça y est, il est charmé. C'est terminé. Là, si vous allez tout de suite devant Louis Vuitton, je suis sûr qu'il est là. Il est déguisé et voilà, donc il vit sa meilleure vie au Paris Saint-Germain. Il n'est pas venu pour un projet sportif. Eh oui. Ben non. Qu'est-ce qu'il foutait aux soirées là Pourquoi tu t'entraînes pas Tu vois pas le début de saison catastrophique que tu es en train de nous faire hein T'as sept ballon d'or, ça y est, euh, on se laisse aller, on attrape des maladies euh, euh, de partout. Et puis voilà quoi. Tout ça parce que t'es au Paris Saint-Germain Bon en tout cas je te souhaite un, un prompt rétablissement parce que cette maladie, on sait jamais ce que, ce que, ce que ça peut faire. Euh, je te souhaite pas du tout du mal. Hein. Ce que je suis en train de te dire c'est que voilà, quand t'étais au FC Barcelone, tu prenais des précautions. Euh, je crois pas que t'as eu le Covid là-bas, mais tu viens au Paris Saint-Germain et t'attrapes le Covid. Hein tu mets plus ton masque quand tu viens au Paris Saint-Germain C'est quoi ton délire Protège-toi, protège, protège ton, ta carrière. Maintenant, là, tu, veux, tu vas moins respirer, tu vas veux, tu veux encore plus marcher sur le terrain. Non, mais c'est quoi ça Non, mais un peu de sérieux, les gars. Hein Cristiano Ronaldo, il a eu ça, là, quand il était en Italie. C'est normal, il est en Italie. Les Italiens, ils sont là, ils parlent avec les mains. Donc, euh, du coup, tu peux, ils peuvent te toucher le nez, tu vois. C'est normal. Même si tu as un masque, ils sont là, ah, bah, allez, oh là là, et puis ils parlent comme ça. Mais, ici, là. Nous, on discute tranquillement. Comment tu peux attraper cette maladie-là Hein T'es le meilleur joueur du monde. Sept ballons d'or. T'as gagné la Copa à truc. Tu commences l'année comme ça Hein tu veux, la, tu veux la Ligue des champions ou pas Tu veux remporter quelque chose Tu veux prouver au monde entier que t'es pas une fraude qui s'est jouée qu'au FC Barcelone Donc commence à te concentrer. Hein Et puis protège-toi contre toute forme de maladie. Parce que nous, on t'a pas pris pour que tu ailles en soirée et que tu attrapes toutes les maladies. C'est pas comme ça que nous, on t'a recruté. Hein. Léo Messi commence tout de suite à te concentrer. L'année 2022, elle commence là. C'est commencé. Tu n'es pas au courant hein On est le deuxième jour de 2022. Donc arrête. Là, tu vas louper deux matchs, là, déjà. Il y a la Ligue des champions, là, dans, dans un mois et quinze jours. Tu, tu, à quoi tu joues, là Hein tu vas, tu, toi là, on va te mettre c'est pas des petites doses de vaccin qu'on va te mettre hein. on va te mettre une bouteille de 1 litre tu vas la boire